Bonjour Alors C'est extraordinaire on va aller la webcam Bonjour regardez Merde euh, Comment on fait ça À l'aide au score à la l'aide ok bonjour regardez c'est une webcam ouais c'est de la vie de la farge Pokémon c'est pas ça Alors bon j'ai tout j'ai tout mis au noir donc vous verrez rien d'accord Oh j'ai reçu Ma tablette graphique <métitôt> Voilà. C'est incroyable. Alors, euh, bon, j'ai déjà ouvert pour voir si c'était bien celle-là. Et c'est la bonne. Alors donc, c'est parti. Euh, donc bon bah on l'a déjà ouvert en fait, hein, mais. Oh Et vous voyez c'est incroyable. Euh, j'ai pas ouvert cette partie-là. Oh super, du papier à bulles. On va s'amuser avec du papier à bulle. C'est drôle le papier. bestiole la belle bête alors euh, comment ça s'ouvre maintenant ça ah bah le retour du couteau là voilà, parfait comment ça s'enlève est ce que ça s'enlève comme une boîte de pleuse oh ouais c'est génial ok super Hop, on va mettre ça oh regardez il ai y a de la mousse là dedans c'est ah, de la mousse collée dans la boîte alors qu'est-ce qu'on a On a un petit gant. Alors, c'est quelle main N'importe. on va faire la main gauche, parce que moi j'adore dessiner la main gauche. Alors, comment comment ça se met Ah non, c'est peut-être de la main droite. Oh, on ne sait pas. est que ce serait pas comme ça Ah oui, regardez. Ouais Alors, qu'est-ce qu'on a là Download driver manual euh, gommon. Est-ce que ça fait le focus ça Fait le focus. Ouais. Télécharger le driver manuel geomon.com.net net download Donc, qu'est-ce qu'on a Oh, c'est oh, oh, se... incroyable. On a le petit câble incroyable, le petit câble. On a euh, bah, la belle tablette graphique, hein, magnifique. Elle est, elle est grande hein, quand même. Regardez ma main par rapport. Voilà, pas mal. Oh, je suis content. Là, on a, on a quoi je vais la reposer là dedans on a une petite pochette qu'est-ce que c'est que là dedans ça va être les mines ça démine et puis un petit cercle pour changer les mines elles sont belles les petites pochettes je vais les allez c'est parti on continue qu'est-ce qu'il y a d'autre en dessous le petit stylo et un guide regardez un guide en fait la suite bah, j'ai installé le driver c'était totalement inintéressant et j'ai mis à peu près 45 minutes à paramétrer avec un pdf en 12 pages en anglais euh, la tablette graphique du coup eh ben, je vous laisse sur ça je voulais vous remercier pour mes 200 abonnés et puis j'ai reçu ma tablette graphique je suis très content